Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de refaire un bracelet parce qu'il serait trop court ou au contraire trop grand. Euh, J'avais fait cette parure de bijoux euh, et j'en ai fait une deuxième que j'ai donnée à ma mère. Euh, les colliers et les bracelets sont légèrement différents parce qu'on n'a pas du tout les mêmes gabarits et les boucles d'oreilles sont les mêmes. Donc l'idée c'est d'avoir justement euh, cette, ces parures assorties. Mais elle et moi, on n'a pas du tout, du tout le même gabarit. Elle, c'est un tout petit modèle, et moi, je suis un tout grand modèle. Donc, euh, pour les boucles d'oreilles, il n'y a pas de changement, on s'en fout, c'est tout le monde la même taille. Euh, sauf, voilà, si vous voulez euh, avoir quelque chose de plus long, de plus encombrant, de moins encombrant. Euh, je vous donnerai hein, les liens de tutoriel que j'ai suivi pour pour faire ça alors euh, l'esthétique c'est pas du tout le, la, la même chose que dans le tutoriel mais euh, il est extrêmement bien fait <rire> mais par contre pour le collier euh, moi il me faut euh, souvent des plus grandes tailles euh, et les colliers euh, classiques se transforment euh, en tour de cou chez moi euh, voire ne vont pas et les tours de cou c'est même pas possible de, de penser à ça euh, donc ça fait un petit moment que j'ai euh, quelques perles euh, Divers et variés, stockés à différents endroits. Pourquoi Parce que c'est aussi le cas pour les bracelets. Quand j'achète des bracelets, vous savez, les bracelets à, à petites pierres et tout ça, généralement, il y a toujours un problème. Ils sont trop petits pour moi. De environ, ouais, de, deux, trois perles, je crois, à peu près. Ils sont trop petits et ça marche pas. Et c'est marrant parce que j'ai une copine qui a le problème inverse. Euh, à chaque fois, elle aussi doit refaire ses bracelets parce qu'ils sont beaucoup trop grands et qu'elle les perd. Donc, même s'ils sont élastiques... Euh, quand on a vraiment des tout petits poignets, des petites mains, euh, ça peut vraiment être intéressant de venir ôter quelques perles, euh, refaire le, le montage parfois en entier. Et euh, quand on a des poignets assez larges, euh, moi je vous déconseille d'avoir un truc qui vous sert et qui vient marquer euh, votre poignet, votre bras euh, en permanence. Donc je lui avais fait ce format-là maman et... Euh, oui, non, et euh, mon mari m'a dit mais elle n'a pas des poignets de bébé. Ben si, un petit peu, mais ils sont très bien et en fait, sur un bras ça va, mais sur l'autre c'est trop juste hein, et ça peut faire des marques. Du coup, il va falloir l'augmenter. Alors, ce que je vous conseille de faire, et surtout si vous avez des petits problèmes euh, au niveau euh, d'extérité, c'est de travailler avec des peaux, voire une soucoupe. Alors, si vous avez des problèmes visuels, essayez de prendre une soucoupe unie. Euh, moi, je pas, donc euh, je vais travailler avec ce que j'ai pu trouver. Et euh, quand vous avez des vieux bracelets euh, qui sont cassés ou dans le fermoir ou quelques perles sont abîmées, bah justement n'hésitez pas à les conserver, à les mettre dans un, dans un sac, euh, à venir euh, stocker ces choses-là pour avoir euh, des perles, des trucs qui peuvent vous servir plus tard. Donc là, par exemple, j'avais acheté des, des perles carrément il y a, il y a longtemps, et puis euh, je suis venue euh, euh, utiliser euh, différentes choses de plusieurs bracelets, euh, certains que j'avais moi-même fait avant et d'autres euh, bah, juste euh, euh, qu'on qu m'avait offert et puis que je ne portais pas, puisque je porte très peu de, de bijoux. Donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter des petites perles euh, comme ceci, un peu euh... oh peu fines. Euh, pour augmenter la taille de ça, j'ai essayé plusieurs dispositions, il n'y avait jamais rien qui me plaisait, c'était assez, euh, assez embêtant quand, je, faisais le... quand je, je lui ai fait son bracelet. Et euh, je ne sais plus for forcément, ça aurait été trop simple, J'ai plus du tout de, de perles mauve euh, comme ça, un peu œil de chat qui brille. Elles sont d'ailleurs très très jolies. Hop. Toujours le temps euh, que l'autofocus se fasse. Quand il veut bien quand il veut bien voilà Hop. ça fait des reflets super euh, et ça c'était avec un truc en bois et ça c'est des dans un lot <rire> donc, il y a un peu de tout ce que je vais faire c'est préparer mon motif donc je recoupe à un endroit je mets un petit peu la main au dessus parce que des fois ça Là, ça part de manière un peu cracra je viens enlever toutes les perles si j'y arrive parce que j'avais mis un point de colle voilà pour cacher le nœud dans une perle Hop. donc là j'ai suffisamment ce qu'il faut je jette le fil élastique je vais en reprendre donc là dedans j'ai du fil nylon un peu de métallique quelques tiges et du fameux élastique alors ce que je vais commencer par faire prendre un fil plus grand que la dernière fois et je vais le pré-tirer, parce qu'en fait quand on les porte si on les a pas un petit peu euh, déjà manipulé chauffé et comme ça à la main ils ont tendance à se détendre du coup, ils sont plus à la bonne taille. Alors, se faire suer pendant je ne sais pas combien de temps pour finalement se retrouver avec quelque chose qui n'est pas la bonne taille, c'est un petit peu frustrant. Donc, autant prendre le temps de faire ça. C'est pas long, il suffit de tirer légèrement, Hop, tout le long du fil, et c'est tout. Et on va y aller. Alors, ce que, ce que je vais faire, c'est me servir justement de cette plaque-là pour voir la disposition... Que je veux mettre en place à peu près parce que ça roule il ya des, des objets en hein, fait pour <rire> des objets pratiques fait pour euh, qui marche bien et tout Hop. mais j'en ai pas donc je fais avec les moyens du bord alors vous voyez que c'est vraiment très petit par rapport à mes doigts hier j'ai beaucoup utilisé euh, une pince pour manipuler Je pourrais mettre ça comme ça, et là je vais voir est-ce que ce motif il me plaît, par exemple. Et là je repars sur une bleue. Bon, alors forcément l'assiette culp, parce qu'hier j'ai travaillé sur mon, mon plateau en verre, mais avec plein de petits pots partout, et euh, mes petits pots je l'ai plus. Voilà, donc est-ce que ce motif il me plaît, et là ce serait donc trois bleus. Donc j'aime bien et ça augmente de ça, donc ça, ça augmente de hop, à peu près cette taille euh, à peu près cette taille-là. Je me dis, bon bah vu ce qui manquait, c'était vraiment euh, un chouïa, ça sera suffisant. Donc on commence par une perle. Vous choisissez. Et l'idée c'est de connaître votre motif ou de l'avoir préparé à l'avance comme mon assiette n'est pas du tout adaptée à la préparation à l'avance je vais euh, directement le, le monter normalement je devrais me souvenir du motif si jamais j'ai le moindre doute il suffit que je regarde ce que j'ai fait pour bon, sachant que le bracelet quand je l'ai fait je l'ai recommencé au moins 4, 5, 6 fois hein, parce que je me suis planté <rire> Pas mal de fois hop et donc encore deux perles et on va arriver à la répétition donc là je mettrai en pause mais je vous montre ce que ça donne et voilà on réarrive sur une répétition on peut commencer où on veut. donc là je regarde ce que ça donne et je vois si c'est quelque chose qui me plaît si euh, là par exemple on aurait pu mettre deux perles pour séparer et avoir une moins grande euh, ligne de bleu mais j'aime bien je trouve que le bois s'intègre bien entre les deux dorés donc euh, tout ça me convient très bien, je vais continuer petite pause quand je vous disais que c'était important de préparer à l'avance et de ne pas refaire les mêmes erreurs etc, je me suis rendu compte en cours de création que j'avais pas remis ça et je pense que euh, ça devait être de part et d'autre du brin, donc je vais redémonter et remonter voilà tout est enfilé alors, au niveau articulaire, euh, chez moi, c'est là que ça va être assez difficile. Euh, essayer de prévoir des pauses euh, au niveau de, du cou et si, aussi de bien relever la tête. Parce qu'on a tendance à bien, beaucoup se pencher. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Ça permet de revoir s'il n'y a pas d'erreur. Si tout nous convient. Etc. Et on va faire de, de chirurgiens. Enfin... Alors moi je faisais trois au départ parce que... Parce que c'est comme ça que j'ai oui, appris euh, grand, Pour suturer les gens euh, Je ne suture plus de gens Mais euh, visiblement On perd le 2, ça suffira Alors L'idée c'est qu'on fait un nœud tout simple Vous savez celui paf comme ça On fait un nœud tout simple comme ça Dans un sens On va bien tirer Hop. Également tirer le doigt sur le nœud, Hop. Alors, portail, à l'intérieur, oui. voilà. bah, et un nœud pareil, là. mais dans l'autre sens. J'ai euh. toujours un peu de mal pour les nœuds. Euh, voilà. mmh. Si je me suis Alors, pas trompée, oui. j'ai fait un nœud dans un sens et un nœud voilà. dans l'autre. Sinon, au test, joueur. de toute façon, en, bien, en allant à l'intérieur voilà. du fil, voilà. En faisant euh, il s'est déjà planqué. en faisant ça ça va se descendre si vous n'êtes pas dans un sens puis dans l'autre donc c'est bon alors ensuite il est déjà dans la boule euh, voilà. deux secondes j'ai pas fini donc là normalement c'est censé être bon je, je le dis quand même parce que j'étais pas sûr d'avoir euh, procédé dans le bon sens il s'étire quand même, j'ai l'impression. Non, bon c'est moi qui suis un petit peu... Bon allez, je referme. Voilà. Là, je vais venir raccourcir le fil. Juste après le nœud. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est mettre une pointe de colle pour le glisser et qu'il soit maintenu. Alors, je, vous, je vous renvoie ouais, à ce truc bien. là, c'est vraiment génial, dedans c'est de la taquiglou, mais si vous avez de la colle à bijoux, bah, bijoux, très bonne idée. Je regarde la taille des trous, parce que moi je l'avais mis dans une... Comment ça à partir dans la perle jaune, donc je me suis dit bah, je vais peut-être la remettre dans le doré. Je crois que le trou est un peu plus grand. Non, non, c'est les dorés qui sont les plus grands. Donc, normalement, c'est assez simple, hein, sauf quand on essaye de faire une vidéo. Bah bah dans la brune, c'est parfait. Ça va sécher après. Le nœud est dissimulé dans une des perles. Du coup, on voit rien. Le fini est nickel. Hop, je vais quand même vous montrer en comparaison mon bracelet. Vous voyez qu'avec euh, quasiment les mêmes perles... On peut avoir vraiment des motifs euh, très différents, enfin, ça se ressemble, hein. il, y a, il y a trois perles bleues, il y a du brun et du doré, mais euh, celui-là il, il est peut-être un petit peu plus ouvragé, un peu plus variable et celui-là un peu plus euh, répétitif puisqu'on a trois perles, trois perles, trois perles. Et ici j'avais trouvé ça sur un des bracelets, j'ai une petite perle intercalaire euh, comme ça un peu plate au centre et du coup les... Les deux d'à côté se, se mettent bien, mais bon, c'est parce que je vais utiliser vu que j'ai le traîné par là, euh, <coughs> N'hésitez surtout pas à garder les vieux, euh, des vieilles perles qui, peuvent, qui pourront vous servir euh, et dans différents formats. Euh, soit vraiment sur... Vous prenez, vous mettez de la taille différente comme ici, soit vraiment de la même taille comme je le fais généralement avec... Euh, quand on a, vous savez, les... les les petits bracelets avec une perle unique, euh, d'un seul type de perles naturelles de gemmes, euh, comme l'œil de tigre, le cristal de roche et tout ça. Euh, C'est très facile de rajouter trois cristaux de roche pour augmenter la taille du bracelet. Euh, et puis bah, du coup, la, la, la copine qui doit le faire dans l'autre sens, euh, moi j'achète trois bracelets et puis il en a un, le casse pour nourrir les deux autres. Euh, plus que deux d'ailleurs du coup euh, mais elle du coup se retrouve des perles en plus et ces perles là on peut les accrocher euh, à un porte-clés euh, faire d'autres bijoux avec faire des, des boucles d'oreilles enfin voilà n'hésitez pas à être créatif à refaire les bijoux à votre taille pour que ce soit confortable et puis euh, plus adapté à votre morphologie mmh. allez bonne créa bye bye mmh. Mmh. alors mmh. le tutoriel mmh. dont je vous parlais c'est formation mmh. bijoux mmh. débutants mmh. de perles -en co Parler Co, euh, c'est aussi un magasin et ils ont quatre qu vidéos, euh, même cinq d'ailleurs, mais c'est les trois premières vidéos euh, du technique euh, leçon 1, faire un bracelet élastique, puis les boucles d'oreilles, puis le, cour le courrier, <rire> le collier. Et à chaque fois, on monte en difficulté, c'est vraiment très bien fait. Euh, c'est impeccable, euh, donc je vous, je vous renvoie vraiment à Perlenco, ah, formation bijoux Débutant pour des euh, des faire des, ces, des, des, euh, des ces réalisations si ça vous tente. Et euh, comme d'hab, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, etc., tailler sur les réseaux sociaux si vous faites des trucs, c'est toujours intéressant de voir. Et je vous souhaite des bons moments créatifs. Salut